Et hey, salut tout le monde, c'est The cool on se retrouve pour une nouvelle vidéo, euh, donc j'ai. voilà. Euh, je fais une intro un peu à la ramasse, euh, bien que la vidéo était censée être un truc écrit, euh, un truc écrit de, de qualité. Donc vous pouvez voir que je suis à 140 fps putain. Euh, donc j'ai configuré Shadowplay pour que, pour que les records soient de meilleure qualité et avec plus de FPS. Donc euh, attendez-vous à voir des vidéos de meilleure qualité. Et donc euh, juste à propos de ça. Euh, justement le Monster Quest vient de rouvrir et euh, vous pouvez vous demander bah c'est quoi le Monster Quest Laissez-moi ben, Laissez-moi voilà, ouais, laissez euh, vous expliquer un peu tout ça. En gros le Monster Quest c'est un, un RPG, voilà. J'ai je, je, tout dit, c'est un, un, un RPG où l'on euh, peut choisir maintenant des classes en gros. Et on a plusieurs euh, plusieurs par exemple classes, métiers. On a pêcheur, ça c'est les métiers. Après les classes, comme vous pouvez le voir en bas, il y a euh, R... ben, non, ça c'est les métiers. Non, ça c'est les métiers. classe il y a prête, barbare, archer, tout ça. Bref, euh, voilà. Donc ça, ce sont des ajouts de la V4 parce que vous vous souvenez dans la V dans la V3, j'avais fait j'avais fait une vidéo euh, sans parler, mais bon, ça on va pas. On va pas trop en parler justement parce que voilà, ben, c'est un peu embarrassant de revenir sur des vieux dossiers. Donc euh, j'avais envie de faire un petit un petit guide un peu propre justement pour. Euh pour que si vous voulez vous commencer à jouer à ce jeu euh, vous, vous puissiez le faire efficacement et donc en gros bah, l'IP je, oh, je la mettrai à ce moment là du coup ça a lagué un peu quand j'ai mis la liste de joueurs donc l'IP je la mettrai à ce moment là juste en bas et aussi dans la description euh, pour que vous puissiez voir par vous même donc c'est en 1.8.9 etc bon première chose à faire enfin première chose le monster quest comme je vous l'ai dit c'est un RPG mais pas que c'est pas qu'un RPG, c'est une sorte. Euh, bah en fait, c'est vous pouvez le genre par exemple rejoindre une guild et faire plein d'autres trucs, mais on va dire que c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, euh, de farm et euh, ouais de donjons finalement parce que bah c'est un peu c est, c est le but du Monster Quest, c'est de finir les donjons. Et donc bref, quand vous allez commencer, vous allez avoir une petite quête de début que moi je peux pas afficher là parce que bah, j'ai pas commencé à la record moment où j'ai commencé. Moi, j'ai déjà, je suis déjà un petit peu avancé pour vous dire, ça c'est des reliques. Euh euh, voilà donc c'est un petit stuff euh, petit stuff avancé quoi et donc vous allez commencer bah, dans une quête euh, normale euh, ensuite vous allez arriver peut-être ici je crois je crois c'est ici que vous arrivez donc quand vous arrivez ici justement euh, ce qu'il faut faire bah, c'est justement euh, aller directement à la ville bon vous préoccupez pas pour l'instant des, des métiers parce que c'est genre euh, c'est pas c'est pas nécessaire donc pour comment dire vous allez arriver à gobelins sur mer euh, et donc, bref, quand vous êtes à Gobelins sur mer une fois que vous êtes à Gobelins sur mer en réalité, au début, j'ai quelques petites astuces à vous donner, ne vous préoccupez pas des métiers, et euh, ne vous préoccupez pas, par exemple, de stuff, d'amasser de, de l'argent, ça, ça sert, à, ça sert pas à grand-chose au début, ça, ça vous servira sur la suite, donc ce coin-là, n'hésitez ben, pas à le, à le visiter si vous avez des questions sur les métiers, je ferai peut-être une vidéo guide sur les métiers et le justement le maître forgeron éviter parce que c'est nul quoi genre c'est un peu nul quoi ah attends justement justement ils ont ils ont modifié ça c'est pas mal maintenant c'est pas mal maintenant ouais mais bon ça ça, ça, ça, ça reviendra jamais pareil que comme mon comme on, comme on stuff sur le terrain bon bref vous allez avoir euh, une quête qui va vous dire de donner la lettre euh, du capitaine à ce mec là au bon, jauge voilà et donc en gros après bah vous pouvez faire ce que vous voulez en vérité donc je vous conseille déjà de setup votre spawn ici avec le avec le, le Karim checkpoint bon, moi je vais pas le faire parce que je vais pas le faire parce que sinon ça va ça va sans regarder ma progression ici j'ai pu plus avoir ma pierre de foyer à la jungle ça va être soulant euh, et donc vous allez commencer à marcher vers le camp gobelin Vous allez pouvoir euh, tuer des gobelins. Faites, faites attention parce que ces gars là ils sont, sont pas très forts mais bon votre stuff va casser très vite en début. Donc il faut de suite que vous procurez du bon stuff. Donc euh, si vous avez un ami qui joue à déjà ce jeu, demandez-lui euh, demandez qui vous aide un peu pour le début parce que c'est vachement compliqué. ça peut être compliqué. Le, le début moi, je pense que ça c'était assez compliqué. Niveau farm, niveau truc, c'était vraiment assez compliqué. Donc voilà. <rire> là vous êtes vraiment dans le grand gobelin. Je ne m'étais pas fait toucher une seule fois. Et donc ici, vous arrivez dans le camp Goblin. Euh, et là, c'est l'endroit où spawn le, le boss chef, euh, chef Goblin. Voilà, j'ai tué des zombies. Bon, vous, vous les tuerez pas en, en, en deux coups. Hein. Vous les tuerez en, en 3-4 coups, dépendant de la classe que vous avez prise. Par exemple, Barbare, ça peut être une très bonne classe pour le début. Barbare, pour, pour bien commencer, ça peut être une bonne classe. Euh, Lulu a pris ça et il a franchement bien commencé. Euh, il a commencé sur de bonnes bases, on va dire. Donc voilà. Là, c'est l'endroit où spawn euh, le, le chef orc, mais euh, avant justement de, de faire les, les, les quêtes, il va falloir vraiment euh, que vous, que vous, euh, par exemple, voilà, ouais, chef gobelin, c'est même pas le chef orc, c'est chef gobelin, je me suis trompé, il va falloir par exemple que vous allez tuer ce, ce mec là, vous allez dropper du stuff gobelin, que vous pourrez mettre, parce que c'est franchement mieux que le stuff en fer qu'on vous donne au début, qui va casser en très peu de temps, faites attention, il faut que vraiment que vous soyez attentif sur le début, et donc, Bref, avant de faire, euh, avant de faire justement les, les, les, les quêtes, il faut que vous appreniez justement les bases du jeu, ça j'ai déjà dit, mais il faut aussi que vous montiez de niveau et que vous vous acquérez du stuff euh, du gobelin d'un peu haut niveau, par exemple du stuff rare gobelin, et après il faut que pour le premier donjon vous demandez de l'aide, demandez de l'aide surtout pour le premier donjon parce que ça peut être très compliqué. Donc voilà le camp gobelin, je ne vous ai pas tout montré du camp gobelin, mais bon, voilà. Je vous montrerai le reste plus tard, justement, parce que c'est pour aller dans la continuité. Donc, pour déclencher la première quête, la quête principale, il faut que vous rejoigniez cette grotte-là. Et donc, vous allez euh, avoir plusieurs accès de quête. Ici, par exemple, la quête journalière où il faut donner 64 de pierre à, à un PNJ. Où il vous donnera de l'XP si vous y arrivez. Et donc, ce n'est pas ce que je vais faire maintenant, parce que je, je suis en train de faire un guide, voilà. Pff, non, c'est un peu à l'arrache, là, vraiment. Et donc, justement, vous allez arriver là, vous allez passer... Il n'y a, a, a rien de très embêtant ici J'essaierai Je euh, de faire un plan caméra pour faire, euh, faire un peu cool quoi enfin, un plan, plan spécial avec la, avec la caméra mode pour faire vraiment un truc stylé Et vous allez tomber sur ce mec là Rudule, euh, qui va vous empêcher de passer Et donc vous allez devoir revenir euh, au, euh, au camp gobelin euh, Pour farm un peu Parce que avant de faire la première quête principale il faut que vous farmiez un peu Parce que sinon vous allez mourir et euh, ça va rien vous apporter et au fait, souvenez-vous que. Souvenez-vous bien que les outils par exemple de H, euh, souvenez-vous que vous ne pouvez pas casser euh, des bois sans hache. Voilà. Et parfois, si la hache met un peu de temps à s'actualiser, c'est normal. C'est fait pour, c'est fait pour que.. Je sais pas pourquoi c'est fait, mais c'est une actualisation quoi, c'est des NBT. Si vous connaissez le test fort, peut-être. Euh, si vous connaissez un peu en commande, vous savez pourquoi. Voilà. Et donc Et bref une fois que vous êtes arrivé ici vous allez tomber sur euh, une dur donc une dure, justement quête principale donc il va vous demander justement d'aller voir euh, un petit gobelin qui se trouve légèrement plus loin donc avant de faire ça justement euh, farmer un peu ici atteignez le niveau 6 j'ai envie de dire niveau 6 ouais faites, faites vous procurer du stuff par les joueurs qui y sont normalement quand il y a des chefs gobelins qui spawnent il y a des joueurs qui y sont vous serez, vous serez rarement seul au camp gobelin Ok. Bon, les mains de Maguine ne peuvent pas venir. Donc je vais pouvoir faire peut-être le, le donjon un peu un peu moins sereinement. Non. Laissez-moi prendre ma la feuille parce que j'ai marqué des trucs sur la feuille. Alors ah, Donc c'est euh, Donc pour, le, pour utiliser. Euh, pour entrer dans un donjon grotte, oui, il, euh, il faut une clé grotte, logique. Qui vous drop sur les euh, sur les boss du camp gobelin, c'est-à-dire le chef gobelin, Chamac et tourat. Voilà. Les trois boss niveau euh, les, les trois boss niveau 26. Et on est déjà passé salle 2. Bordel, c'était pas prévu, euh, donc. Bref, donc, euh, ce que je voulais expliquer, c'est que dans la salle 1, il y a des simples, des simples guerriers euh, orques de niveau 15. Et ensuite, euh, un boss de niveau euh, 20 qui spawn, donc c'est le général gobelin, qui ne drop rien de spécial à part des euh, pioches orques gobelins du stuff au gobelin et euh, une lame hog goblin qui sont un peu plus rares que les euh, que les stuff gobelins et qui protègent un peu plus voilà donc maintenant nous avons une euh, nous avons la deuxième salle du coup c'est pas une salle c'est plutôt un labyrinthe bon. pour pas s'y perdre il faut connaître un peu ses repères donc voici une petite carte de, du labyrinthe si j'ai si j'ai le temps de la refaire donc vous allez suivre euh, vous allez suivre ce que je fais justement alors, donc ici, vous avez un petit truc qui va là-bas, c'est un piège. Et vous avez un petit truc qui descend aussi, c'est un piège. Donc vous devez aller euh, vous devez suivre ce chemin. Donc là, de voies, vous suivez ce chemin-là. Attention parce qu'il y a des monstres qui spawnent dans ce labyrinthe. Ils sont pas hyper forts mais ils peuvent, être, euh, ils peuvent être chiants. Donc là, vous allez en haut. Pour ensuite aller en bas. Pour ensuite aller à gauche Pour aller à droite Donc faites attention à ne pas vous faire toucher par ces monstres là Ils peuvent être très saoulants Donc ensuite vous allez en bas Tout simple Et là vous allez tout droit Et là on peut déjà voir la sortie à droite Voilà donc labyrinthe un peu simple Mais si on ne le connaît pas ça peut être euh, On peut s'y perdre ça peut être saoulant euh, Bon moi le perso je me suis jamais perdu Parce que c'est un mec qui m'y a conduit et donc euh, c'était légèrement légèrement possible voilà. donc maintenant deuxième euh, deuxième euh, salle à propos d'en parler donc ici nous avons une salle de boss enfin une salle euh, classique euh, sbire plus boss euh, avec des sprinter gobelins qui sont relativement faibles ils sont niveau 15 mais ils sont, ils sont vachement faibles quand même ils sont à niveau 15 sprinter gobelins moi je les one shot avec une t5 euh, t, euh t13 après moi j'ai du stuff franchement euh, plus qu'adapté à ce donjon et donc il euh, y a un petit point de, de farm ici, qui est cette petite torche de restaurant au milieu de la salle. Faut faire attention parce que le boss spawn juste à côté, juste ici là. Et donc faut faire un peu attention à pas se prendre le boss sur la gueule quand il spawn. Donc au bout d'une quinzaine de, euh, de petits gobelins euh, quinzaine ou vingtaine de petits gobelins tués, euh, le boss spawn. Et c'est le chaman gobelin, voilà, juste ici, niveau 20. Euh, il fait un peu mal, faut faire attention. Euh, vu qu'il en plus il a une épée. Je, je le tue en beaucoup de temps quand même euh, j'ai drop plein de pioches gobelins ah regardez je peux, vous, je peux vous faire comparer les justement les trois taux de enfin les trois les trois grades donc par exemple pioche au gobelin normal pioche au gobelin euh, avec du tranchant 2 en plus et là avec du, FS, du efficacité 1. donc c'est juste des enchantements en plus pour ces pour ces tiers là mais bon après ça peut être vraiment différent donc là critique ça se drop pas ici donc dernière salle donc c'est une salle de boss euh, le, le boss final justement et donc euh, les monstres qui spawn ce sont des euh, serviteurs gobelins ils sont niveau pas à voir. 15 aussi ils sont un peu plus robustes ils font pas ils font un peu moins mal euh, mais ils sont robustes ils sont ils font moins mal mais ils sont plus robustes et même moi avec une t j'ai un peu de mal à les tuer donc vous, vous devrez faire attention parce que donc bref c'est une salle un peu particulière parce qu'elle fait une, une boucle justement et euh, justement le euh oh. le boss euh, gobelin euh, Il euh, spawn ici Voilà le boss gobelin spawn ici Enfin euh, Enfin le souverain gobelin du coup spawn ici Et dans cette salle vous pourrez dropper euh, Des euh, des euh, du stuff euh, grotte ou non Il y a la pioche souterraine que je n'ai pas ici Je vais demander à quelqu'un de me la ping souterraine, solidité 1, efficacité 1, barre à, dro à droite, ce sont des sorts Donc là par exemple j'ai fait un soin de masse, bon ça sert pas à grand chose hein. Donc voici le souverain goblin, faites attention il fait un peu mal Même avec du même avec le stuff euh, full, euh, full euh, souterrain il fait, il, fait, il, fait, il fait tout de même un peu mal euh, Hop là, allez c'est bon c'est fini c'est fini Et donc une fois justement, euh, voilà, oh, j'ai rien drop, c'était pas étonnant euh, J'ai rien drop, c'était pas ultra étonnant non plus ah, euh, au fait, ouais, au goblin. goblin, justement, c'est euh, supérieur au tiers gobelin. En gros, ce sont des. Les Hawk Goblins, ce sont les gobelins d'élite. Euh, et ça drop du meilleur stuff. Et les lames gobelins, les pioches gobelins et le stuff gobelin peut être mieux. fait, est mieux que le stuff goblin. Voilà. Comme, comme celui que tu viens de tuer. quoi. Donc, je reviens quand j'ai fini de faire un truc. Ah oui, et au fait, il n'y a pas de danger euh, particulier dans ce donjon à part le fait de mourir par les sbires ou le boss. Il n'y a pas de danger considérable du type lave, euh, piège, plaque de pression, euh, dégâts de chute, quoi que ce soit. Enfin, dégâts de chute peut-être, peut-être sur la dernière salle, les dégâts de chute, mais euh, pas sur le reste. Et donc, au fait, avant de faire le donjon, vous pouvez faire une quête journalière qui vous rapporte de l'expérience. Donc là, je vais la valider. Hop et euh, ça me rapporte euh, 1500 guilds et un peu à la guild parce que je suis dans une guild. Ce sont eux quand même qui m'ont donné le, le stuff euh, sous. Donc, une fois que vous avez fini du coup euh, le donjon, vous allez dropper une tête de, euh, de gobelin. Qu'il faudra amener à un petit gobelin qui se trouve pas loin. Euh, bah, C'est quoi, il euh, qu'à faire. Euh, C'est ce petit gobelin-là, il va vous la transformer en tête de Uldure et vous pourrez la ramener. Au guide euh, enfin euh, à, à Udur justement qui vous attend euh, à la capitale le plan que j'ai fait tout à l'heure sur euh, sur le chemin mais attention vous devrez être niveau 10 avant de pouvoir atteindre le, le prochain passage qui est la jungle vous devez faire ah, putain, parler tranquille vous devrez faire attention justement à votre durabilité de stuff durabilité d'épée ça peut être très très problématique et donc rien ne vous empêche d'aller à la jungle mais euh, enfin rien ne vous empêche d'aller à la capitale mais bon ce sera un peu sans intérêt parce que vous pourrez pas farmer grand chose en termes d'expérience Vous pourrez pas farmer euh, tout ce qui est euh, XP euh, et tout ça Vous pourrez fermer peut-être les métiers mais bon Avant je vous ai dit, avant justement de se focaliser sur les métiers Focalisez-vous sur euh, atteindre le niveau 10 Et aller à la jungle parce que la jungle c'est vraiment le meilleur endroit pour ce genre de trucs J'ai failli mourir en plus Voilà, ah, au fait, Da Goblin, voilà Bon c'est pas ouf la dague Goblin n'est vraiment pas ouf, mais bon. Au moins, ça fait une, une petite épée pour commencer. On... Bon bref, euh, quand vous êtes atteindre le niveau 10, vous pourrez atteindre la jungle. Et donc, euh, nous verrons ça dans le prochain épisode. Ciao